Nous sommes ici sur la page d'accueil de Travo, Tradové, donc tradovet donc tradovet.com c'est l'adresse du site donc c'est un site qui vous permet de trader les futurs euh, j'aime beaucoup euh, leur interface et vous pouvez ouvrir donc un compte futur avec un très petit capital euh, je crois que le minimum est 250 dollars et vous pouvez trader euh, les futurs sur des micro comptes donc ce qui vous permet de de trader à 1 dollar ou 1 euro le point. donc c'est intéressant si vous voulez essayer et vous pouvez ouvrir un compte démo donc qui reste valable pendant 14 jours. Vous voyez ici essayez un compte démo durant 14 jours. Donc le site est en, est en anglais donc la, la société est située aux États-Unis au Delaware. Mais si vous avez des difficultés avec l'anglais vous pouvez euh, traduire le texte donc Google permet de traduire un texte euh, entièrement donc c'est une possibilité si vous le voulez. Alors après si vous voulez passer sur un compte réel eh bien vous avez ici le tableau des prix donc vous pouvez euh, prendre un compte euh, où ça ne vous coûte rien donc l'accès ne vous coûte rien. Puis vous avez un plan à 99$ dollars, donc 99$ dollars par mois. Avec des commissions réduites donc euh, par traite et si vous payez euh, 199$ euh, dollars par mois euh, que vous payez en une fois donc, euh, donc un prépaiement annuel, à ce moment-là vous n'avez pas de commission. Ici c'est un paiement mensuel, vous avez des commissions réduites mais sinon donc, vous pouvez déjà essayer avec un compte euh, gratuit durant 14 jours. Donc à ce moment-là vous cliquez sur euh, le lien ici, vous remplissez donc euh, les informations qui vous donnent ici ou bien vous euh, rentrez via ces deux boutons-là et sinon euh, c'est très rapide donc pour ouvrir votre, votre compte donc très très facile. Ensuite une fois que vous avez votre compte euh, enregistré donc vous recevez un email à confirmer, après vous n'avez plus qu'à vous loguer donc dedans euh, donc, euh, et une fois que vous êtes dedans et eh bien c'est très facile, login. Une fois que vous arrivez sur cette page, bon ici vous pouvez changer la langue, malheureusement il n'y a pas encore le français ici donc euh, il y a l'espagnol, le portugais euh, donc euh, le chinois et le japonais je crois entre autres et le russe. Mais pas encore de français. Alors ici donc vous avez euh, ici pour euh, commander un compte réel euh, donc vous avez différents pour avoir des, des replays donc euh, du market et sinon euh, accéder ici à votre compte de démonstration. Donc vous cliquez là-dessus et donc on va arriver directement sur mon sur mon interface, celle que j'ai configurée donc vous voyez c'est très facile d'arriver sur l'interface. Donc ici j'ai mes bougies, là j'ai le carnet d'ordre et là j'ai le market profile donc vous voyez c'est très facile et très rapide d'accès. Par défaut en mode démo, Tradoved va vous ouvrir un compte de 50 000 euros, mais vous pouvez euh, modifier euh, cette, euh, cette quantité, donc ce montant. Donc vous pouvez l'adapter, vous pouvez faire un changement euh, une fois toutes les heures si vous voulez, parce que j'ai testé. Donc euh, j'étais passé de 50 000 à, à 1000, puis j'ai rajouté 1000, et puis je voulais revenir à 1000, et il m'a mis un message comme quoi je ne pouvais pas. Donc, pour changer le montant on va ici à droite dans application settings et là donc vous voyez votre compte démo qui est aujourd'hui à 2015 dollars. Donc on fait modifier account balance et là donc si vous avez votre compte à 50 000 et eh bien vous faites – moins 49 000 voilà moins 49 000 et vous aurez donc un compte à 1000$, à 1000 si vous voulez. Moi bon, ici je vais essayer de retirer encore 1000 pour avoir donc le compte à 1000 comme ça vous verrez comment ça fonctionne. Je fais submit, ok, exécuter donc mon compte maintenant n'est plus qu'à 1000 euh, 1015$ vous voyez donc c'est assez simple. Alors euh, donc dans chaque graphique vous, vous pouvez faire des modifications donc euh, vous avez la petite roulette ici donc vous pouvez faire des modifications donc barcode down par exemple. Voilà vous avez différents paramètres que vous pouvez changer également ici. Oui, vous pouvez changer les couleurs, Vous pouvez mettre donc tpo, ça c'est si vous voulez avoir un graphique en tpo, donc, le time frame donc différentes modalités que vous pouvez changer. Alors d'autres ici vous pouvez également changer donc euh, j'avais vu pour changer donc application, voilà le thème donc comme le fond d'écran est noir, si vous voulez donc changer pour qu'il soit clair, bien, vous sélectionnez light et voilà donc vous, êtes, vous avez votre écran euh, clair comme cela. Après donc à vous de, de choisir ce que vous préférez comme, euh, comme euh, couleur de fond. Donc en général moi je travaille avec un fond blanc sur, euh, sur certains écrans. Après les TPO, en MT4 je les ai en noir avec l'indicateur TPO mais je vais peut-être essayer de continuer à travailler en fond blanc sur, euh, sur cet écran-là, c'est peut-être moins, moins dur euh, au bout d'une journée.